Bonjour à toi cher spectateurs, fans d'histoires plus ou moins glauques avec des pitchs plus ou moins étranges. Parce qu'on va parler d'un film dont on entend parler depuis un bon petit moment, qui a mis quand même son sacré bout de chemin avant de débarquer dans les salles françaises, parce qu'honnêtement aux états unis il est sorti en décembre de l'année dernière, donc à un moment je sais pas ce qui se passe. Mais parlons donc de The Whale, le nouveau long métrage de Darren Aronofsky. Et l'histoire c'est celle de Charlie, un professeur qui est atteint d'obésité... De... Morbide. Je, je trouve que le mot morbide n'est pas assez... Oui, mais euh, le terme, je le sais. Terme, voilà. mais, mais le monsieur est vraiment, vraiment énorme. Euh, il est coincé chez lui. Il a une très bonne amie qui s'occupe de l'aider et lui apporte des soins médicaux. Mais il a une envie, c'est de renouer avec sa fille alors qu'il a la sensation que sa vie est potentiellement en train d'arriver à la fin. Trois petits points. Et pour en parler avec moi, j'avais envie que tu sois là, Hugo. <rire> parce que je sais que tu aimes Darren Aronofsky, oui. je sais que tu aimes beaucoup sa filmographie Et je me suis dit, je ne vois personne d'autre que Hugo pour parler de The Whale Merci beaucoup Mais Tu sais mec, c'est un plaisir euh, The Whale, comment placer un contexte Bon déjà, c'est le retour à la réalisation au cinéma d'Aren Aronofsky Rien que pour ça, le film donne terriblement envie Parce que je crois que ça fait 7 ans que Darren Aronofsky n'a pas fait parce de quoi, film C'est son dernier Mother il n'a ah rien oui. fait depuis. Oh la vache T'as vu ça, hein ouais. ça Oui, ça, ça... ça fait 7 wow. hein, ans. Ouais. Donc euh, ça fait un petit paquet de temps. Euh, il s'est bien fait désirer. Euh, sachant que ce film, euh, c'est un long métrage, entre guillemets, de commande. Parce que c'est l'un des rares films que Darren Aronofsky n'a pas du tout écrit. Mm. C'est basé sur une pièce de Samuel D. Hunter que Samuel D. Hunter a lui-même transposé pour l'écran. Donc Darren Aronofsky ne touche pas du tout à l'écriture du long métrage. Ce qui est très surprenant. Et au-delà de ça, le film se tape une hype de fou depuis que 1... Brendan Fraser a été annoncé au casting. Deux, les premières images sont sorties où on voyait la tête qu'avait Brendan Fraser dans le film. Et trois, le film est dans toutes les grandes cérémonies. Parfois repart avec un prix, parfois non. Mais en tout cas, il y a une hype autour. Et le point pour lequel ça m'a confirmé qu'il fallait qu'on fasse cette vidéo ensemble, mon cher Hugo, c'est une production à 24. Oui Voilà Contexte placé. Hugo, qu'as-tu pensé de The Whale Mais en fait... On, est, on vient de dire que Darren euh, Aronofsky, euh, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas sorti de film, mais c'est pas plus mal. C'est bien 7 ans oui. pour se remettre de Mother, et j'espère avoir 7 ans pour me remettre de The Wild. Alors, c'est pas du tout le même principe et c'est pas du tout le même choc au niveau émotionnel. Hein. Euh, cela dit, c'est rude comme oui. film. mais les films euh, de ce bon vieux réalisateur euh, sont... Généralement, rude. Oh, tu parles de ce film... Je mets Noé à part quand même, hein, parce oui que bon... Oh, c'est quand même rude à hein, Noé oh, alors, à la fin. Pouf, pouf, pouf, oui, mais quand même. On, on a vu l'autre. Hein. Oui, mais c'est oh, sûr que si tu compares à William Ford Dream, oui, voilà. c'est sûr que Noé est beaucoup moins rude. Ou à Moser Oui, j'ai eu du mal, enfin, j'ai eu du mal. J'ai aimé Moser mais il m'a trop... Mais il traumatise. Il m'a trop... Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. ouais j'ai repensé hier soir, comme ça faisait longtemps que je ne m'étais pas remis dans la filmographie d'Arena de... Aronofsky, et je me suis dit, c'est un des rares films que j'ai apprécié, mais que je n'ai pas revu, et que je n'ai pas envie de revoir. Parce qu'il fait mal. <rire> il y a plein de films, tu vois, je me disais uh, The Wall, l'adaptation de l'album de oui, Pink ouais. Floyd, il est très, très, très... Et pourtant, je l'ai revu, Requiem for a Dream, je l'ai revu. Et là, Mother, je peux pas. Parce que c'est est exactement ce qu'est The Whale, en fait, euh, et ce est toute la filmographie d'Ariana Ronofsky, c'est hyper cathartique. Ah bah, je veux oui. dire, ça va chercher ouais, des ouais. émotions qui sont tellement viscérales et enfouies en chacun de nous que c'est difficile de ne pas trouver un minimum d'identification en fait dans les rapports qu'entretiennent les personnages ou même dans les personnages principaux parce mmh. que, je ranquille moi, mais euh, The Whale c'est vraiment euh, au-delà de l'expérience cinématographique que c'est c'est un film qui va chercher des émotions qui sont ouais. enfin, vraiment ancrées en chacun de nous Il y a des, y a y a, y a de nous, des tirades de dialogue où j'étais là, oh, putain, une tirade, bam, je pleurais quoi. Mmh. C'est simple, le film dure 1h57, regardez on enlève les allez, 7 minutes de générique de fin, 1h50, même pas, il y a 4 minutes de générique. Ah oui, il y a 4 minutes de très court. ouais ouais. Bah j'ai dû pleurer 1h20. Ouais, c'est un bon voilà. ratio, voilà. un bon ratio, ouais. Ouais. il est euh... non mais il est beau. Mais c'est ce... pas surprenant non plus. Mais il est beau ce film en plus, enfin c'est je dirais pas que c'est un des films les moins pessimistes de Darren Aronofsky. Mais je dirais que c'est un de ces films où tu ressors en ayant ressenti quelque chose de fort Mais où tu n'as pas l'impression que c'est forcément dur ou négatif ah non, du tout C'est ce qui me surprend beaucoup, c'est-à-dire qu'il s'est passé 7 ans Et on dirait qu'en 7 ans, Darren Aronofsky, il a envie de voir quelque chose de, de beaucoup plus lumineux dans l'humanité Là où tu regardes Pi, tu regardes Requiem for a Dream, tu regardes The Fountain*, tu regardes Black Swan, tu regardes The Wrestler*, Il y a très peu de bon dans l'humain oui. L'humain, c'est quelqu'un qui soit s'auto-détruit avec euh, ce personnage de catcheur qui va remonter sur le ring pour rien. Euh, cette jeune femme qui envie sa camarade de, de promo et qui finalement euh, va en mourir. Euh, on pour la la ring, drogue. Alors, pas, la drogue, voilà, <rire> point, la drogue, euh, tout ce que vous voulez. Mais, donc, voilà. Et je trouve qu'ici, c'est plus, plus lumineux, quoi. oui je dirais pas que c'est joyeux non plus, faut, non. Pas, faut pas rigoler, c'est pas non, non plus un film qui fait poète-poète, mais... Euh... Ouais, c'est. plus positif, quoi. Ouais. C'est ça. Et en un sens, c'est beau parce que ça montre qu'un réalisateur c est, c est, en change, fait, quoi. C'est limite plus humain, en mmh. fait. Je pense par rapport à ces autres films. Il y a un côté plus. Ouais, plus humaniste. Mmh, complètement. Plus dans le rapport entre les personnes. En... Alors que dans ces autres films, généralement, c'est les rapports qui se détruisent. Et puis Là, qu on a des rapports qui se construisent, en fait, oui. tout au long du film. Qui se reconstruisent, même. Qui se, se reconstruisent, dire. et c'est. C'est prenant, c'est très prenant, c'est viscéral au niveau émotionnel, c'est... Mais oui, effectivement, c'est beau. Mmh. Clairement. Je te propose qu'on passe à l'écriture. On se va se garder une toute petite partie spoiler, même si honnêtement, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Euh, donc l'écriture, comme je l'évoquais, c'est Samuel D. Hunter qui a écrit donc, une pièce de théâtre et qui décide lui-même de transposer sa pièce de théâtre au cinéma. Euh, c'est très intéressant du coup parce que c'est la première fois qu'on a une vraie confrontation entre deux manières de faire parce que c'est clairement pas le type d'écriture auquel nous a habitués euh, Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, si vous regardez tous ses films, c'est des écritures où les personnages sont euh, beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes. Et ne vont pas du tout s'ouvrir aux autres. Or là, c'est une construction quasi opposée, puisqu'on est sur l'histoire d'un homme qui est enfermé chez lui et qui va voir les autres s'imposer dans sa demeure, mais ça ne le dérange pas. D'ailleurs, au niveau de l'écriture, on voit très bien que c'est adapté d'une pièce de théâtre, puisque Un l'appartement, c'est la scène, et les acteurs ou les comédiens rentrent et sortent des pièces d'un côté ou de l'autre et on est coincé, nous, est dans SMR, ce lieu, on n'en voilà. sort jamais. ça, enfin, je, je crois qu'il n'y a aucune scène où on est réellement sorti de ce lieu, où on a eu la sensation qu'on qu avait euh, un moyen d'échappatoire. En fait. À ce titre-là, ça. Enfin, il y a un point quand même avec moser qui se passe déjà dans un lieu quasiment clos. C'est vrai. Contrairement à ces autres films qui sont très, très, très ouverts, pour le mm. coup. Ah, pas tant que ça, tu regardes hein. tu regardes Requiem for a Dream, c'est quand même souvent fermé dans des lieux, hein, c'est fermé, Bon on en parlera oh, mais... plus dans la mise en scène oui. mais euh, en tout cas Samuel D. Hunter a vraiment réussi à concevoir déjà c'est important de le préciser mais l'écriture des personnages est très très bien faite mm. euh, c'est un film qui va choisir donc d'avoir ce personnage de Charlie qui est donc le héros euh, dont il arrive à tirer une identification avec le spectateur très forte alors que honnêtement si on m'avait dit qu'à un moment je réussirais à m'identifier à un personnage comme Charlie j'y aurais pas cru parce que Charlie sur le papier c'est typiquement le genre de personnage pour lequel on va plus ressortir de la fascination, plutôt que de l'identification. Hmm. Et pourtant, il y a une vraie identification qui se fait, par le biais d'un rapport très cathartique, avec plein d'instants où on va vraiment comprendre sa souffrance, et en même temps, se voir qu'il y a du bon en lui, qu'il y a une vraie envie de vouloir se sortir de là, et de et, et faire autre chose, en fait, en de ne pas s'enfermer dans sa morbidité, quoi. Je me faisais la réflexion, alors je n'ai pas la connaissance cinématographique que notre cher Valentin... <rire> Mais parler de l'obésité morbide au cinéma, ça n'a pas été beaucoup fait. Ah ou alors ça a été fait de manière complètement ou alors oui, oui, et comique. Ou alors avec, oui, voilà, je ne considère pas. J'ai en tête une comédie débile, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec Ryan Reynolds qui est gros, et je ne sais plus ce que c'est. Et c'était très nul, très très nul. Mais l'obésité morbide au cinéma, c'est souvent traité de manière comique. Voilà, là, c'est traité vraiment comme la maladie que c'est. Il explique, euh, enfin, tout le film explique comment il en est arrivé là et comment ça se retranscrit vraiment puisqu'il y a une scène qui moi m'a beaucoup touché on va dire parce que c'est un sujet quand même qui peut facilement nous toucher et qui en plus euh, fait écho à plein de personnes qu'on peut potentiellement connaître Vous fait écho à la société dans laquelle voilà. on est quand tu vois des, des, des, des, des films genre Super Size Me où on t'évoque que l'obésité voilà. morbide guette de plus en plus de personnes au fur et à mesure qu'on progresse dans le mais temps mais là ça, ça prend un, un autre sens que c'est c'est pas uniquement à cause de l'alimentation qu'on nous vend, mais c'est surtout parce que c'est un problème psy qui fait que c'est un trouble du comportement alimentaire, contrairement à beaucoup de ce que beaucoup de personnes vont penser, qui est bah, « il est gros parce qu'il aime bien manger hein. !» C'est ça, et c'est ça, ça. ça dépasse ce stade-là, et je trouve que l'auteur, j'aimerais beaucoup voir la pièce de théâtre ou lire la pièce de théâtre, parce que il le traite de façon vraiment... Il a compris ce que c'était, et il arrive parfaitement à le retranscrire, en fait. Et je rebondis de manière très humaine. Voilà. Il ne choisit pas d'en faire un personnage caractérisé par sa maladie. Non. Il en fait un personnage et on sait que derrière, on va découvrir des choses au fur et à mesure qui vont nous permettre d'avoir les clés pour comprendre pourquoi il est dans cette position. Mais C'est humaniser quelque chose qui a été déshumanisé pendant des années. En fait. Exactement. exactement. Je te propose qu'on spoile un tout petit peu pour évoquer certains aspects. En fait, moi j'ai surtout envie de parler de la scène de fin qui est vraiment hallucinante en termes mmh. d'émotion. Euh, Au-delà de ça, ce qui est intéressant, donc pour rebondir avec ce que tu disais, comme d'habitude le petit timecode est en bas, euh, l'idée d'humaniser rebondit sur le fait que Charlie a donc perdu son amant, avec qui il avait reconstruit une vie après avoir quitté sa femme et délaissé sa fille, ce qui explique que là, il a envie de renouer avec sa fille. joignez à ça que l'aide-soignante, entre guillemets, et sa belle-sœur. Oui. Donc, ça rajoute encore plus de pathos et d'intensité. Donc là, vous commencez à comprendre pourquoi on évoque le fait que c'est un gros crescendo émotionnel et que Hugo a pleuré pendant 1h20. Ouais, t'as pleuré pendant combien de temps, toi Moi, j'ai pleuré toute la les, toutes les dernière scène et le générique. J'ai pas pleuré le reste du film parce que j'étais okay. tellement pris dedans en fait que ça, ouais, me... ça me mettait des frissons et tu sais oui. j'avais limite la chair de poule par contre la scène de fin bon, là, as lu. elle m'a cueilli, c'était l'enfer mais donc il y a cette construction vraiment très schématique et en plus il y a ce personnage de jeune homme qui débarque qui est un religieux <rire> potentiellement extrême qui veut lui faire euh, entre guillemets, euh, retrouver un petit peu les pieds sur terre en mode euh, bah, tu, es, vole, tu vole, es gros qui <rire> veut le sauver fin... Il, le vend, il se vend d'abord comme quelqu'un qui veut le sauver. C'est ça. Mais en fait, il Pour veut Dieu. Il veut pas vraiment le sauver. Et moi, je trouve que cette scène, par exemple, tu vois où il le pousse un peu à bout de Charlie, où mm. il arrive à lui faire sortir qu'il est qu'il le trouve dégoûtant, mm. j'ai trouvé cette scène dure. Et en même temps, elle permet de voir les personnages entre guillemets s'effeuiller un petit peu émotionnellement. Et ça amène encore une fois ce côté très cathartique jusqu'à cette scène finale qui fait écho à une autre scène qui est un petit peu avant, au début du film, où euh, le personnage de Charlie se lève sur ses deux jambes. Marche sans vers sa de, fille, de... c'est ça. Marche vers sa fille, et meurt. Mais euh, ouf, rien Mais... que d'en parler, tu vois, euh, imaginez vraiment cette scène. Déjà pendant tout le moment où Charlie se lève, vu qu'il y a eu tout l'affect émotionnel, vous avez les larmes qui montent. Vraiment, le moment où il se lève, en fait, euh, il y a un tout petit effet de mise en scène. Là, je suis obligé d'en parler parce qu'on est dans la partie spoil. Il y a un tout petit effet de mise en scène de la part d'Aronovski qui lui fait se soulever du sol. Mm. Il y a un flash où on voit la séquence de plage qu'il évoquait, qui est un petit peu un moment charnière dans sa vie dont il n'arrête pas de se souvenir comme étant l'un des plus beaux moments qu'il a avait avec, avec sa fille. Et démerde-toi, générique, point. C'est fini. Ah ouais, le, le générique s'est lancé, moi j'étais là. What? <rire> <rire> Mais c'est là la grande réussite du film, c'est que tout le film est tellement émotif que dans cette scène-là, ça explose et tu t'en remets pas, quoi. Non, c'est ça. T'en remets pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré vraiment à chaud de larmes, genre pas les petites larmes qui coulent sur les joues, non vraiment le côté. <rire> tu sais, tu, tu oui. peux pas, t'as beau bonne, respirer, la bonne, sais... la, bonne euh, la bonne larme quoi. Ouais, la euh, bonne ouais. grosse larmichette qui, qui ouais. te, qui te prend là et qui te ouais. coupe la respiration quoi. Ouais. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vu ça. et oui. ouais. ça fait du bien. Ouais. Et c'était pas en mode c'est triste, c'était au contraire en mode c'est plus beau, c'est beau. C'est mm. fort quand même, c'est fort. En termes de mise en scène, euh... alors je vais tout de suite pointer un petit défaut, un tout petit, mais c'est quand même bien de le placer. C'est vrai que par moment, ça fait très mise en scène de pièces de théâtre. C'est le petit défaut que je peux pointer sur la mise en scène de Daren Aronofsky, parce qu'on sent que là où Mother, euh, entre guillemets, a une maison tellement large qu'il peut se permettre d'avoir une mise en scène très volage, et puis accessoirement, la manière avec laquelle le film progresse fait que c'est normal... Ici, c'est vrai que par moment, on sent qu'on est sur une pièce de théâtre, qui a un lieu unique. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une petite difficulté de la part d'Aronowski à pleinement adapter son style de mise en scène à ce que c'est. C'est le et... petit défaut en fait, que je peux mettre sur le film pour vraiment ne pas le qualifier de chef-d'oeuvre, parce que sinon, on n'en serait pas loin. Mais euh, pour moi, il y a ce petit défaut. J'ai le droit de te contredire. Ah bah complètement, Hugo, c'était la pour. Hein. Merci. Ben voilà. <rire> euh, bah moi, je ne trouve pas parce qu'en en fait... Tout est justifié qu'il y ait un seul espace du fait que le personnage principal que l'on suit ne, ne peut pas, pas quitter ouais. cet espace du fait de son handicap, très clairement. Et je trouve que c'est tellement bien intégré au niveau de la mise en scène, ce jeu de comédien, en fait, cette pièce mm -hmm. de théâtre, que du coup, bah, ça marche. Je, je pense à ces plongées contre plongées, quand les personnages. Échange entre eux, alors notamment entre l'infirmière et euh, Charlie, qui fait que, bah, même si on sent que c'est adapté d'une pièce de théâtre et qu'on se dit parfois qu'on a l'impression d'avoir une pièce de théâtre, bah, que ça marche énormément. Mmh. Et au contraire, moi je pense que même que ça nourrit limite le propos du film, que de cet enfermement, il est enfermé dans son corps, il est enfermé dans cet appartement, et on est enfermé avec lui en fait. Ah, complètement. Et il est enfermé dans cette vie. Euh, sans caméra, euh, je pense à la scène avec les étudiants... Euh. Ah bah celle-là, bah de toute façon, c'est celle qui ouvre le film, voilà. où Aronofsky où se sert du média pas, numérique il pour... Euh... Pas, il n'est pas à l'extérieur, en fait. Mm. Et non, moi, je pense que ça... Au contraire, ça sert le film parce que... Je vais pas spoiler la fin, mais... La scène de fin avec ces fameux étudiants-là, c'est une espèce de... Ils ouvrent une fenêtre sur cette pièce de théâtre, en fait. Ah bah complètement, oui Et si on n'avait pas eu le sentiment d'enfermement tout le long, ça a déjà, je pense que ça aurait, ça aurait eu un impact moins important par rapport au personnage de Charlie, et ça aurait eu un impact moins important par rapport à... Tout le dénouement du film, en fait. Ouais, et puis même au-delà de ça, c'est vrai que autant je peux reprocher que par moments la mise en scène d'Aaronovsky, elle, elle a cet effet de mise en scène théâtrale, autant pour le côté affectif que ça fait ressentir au spectateur, là-dessus c'est indéniable, Baranowski s'en sert à 200% parce que justement l'enfermement, j'imagine, enfin. J'ai toujours en tête tous ces films américains où, tu sais, il y a toujours un moment où euh, si c'est un, si un huis clos, il faut absolument faire sortir le spectateur un petit peu de cette séquence-là. Enfin, J'ai toujours en tête Silent Hill de Christophe Gans où ils ont rajouté ces séquences avec euh, Sean Bean qui n'ont aucune logique et qu'il faut et complètement sortir. Dans la vraie vie véritable, les aventures aventures de, de Boromir, de Boromir. Mais On est exactement là-dedans, ça fait sortir du film. Mmh. Or là, l'identification se fait tellement de manière primaire que si on était sorti, alors bah ça t'aurait flingué le long métrage, pour ah moi. Bah ça oui. t'aurait vraiment détruit l'immersion. Et je trouve Même si que... Il y a une petite sortie. Petite. Petite, petite. Non, ouais. moi je voulais surtout revenir sur le côté, enfin là où on, re on reconnaît vraiment le style d'Aronofsky, c'est la partie un peu glauque du film. Oui. Dans le sens où je ne dirais pas que le film est si euh, hardcore que ça par rapport à ce qu'a fait Aronofsky. Clairement pas. Mais... mais je trouve que notamment dans les séquences où le personnage mange de manière frénétique, il a réussi à capter quelque chose qui fait mal. Et c'est là qu'on retrouve le mec de Requiem for a Dream, c'est là qu'on retrouve le mec de Black Swan, le mec qui est capable, dans des séquences très brèves, de nous rappeler que l'aspect émotionnel du personnage et l'aspect psychologique va se traduire par un mouvement qui va devenir glaçant d'effroi. Et là, bah c'est juste un truc qui pourrait sembler très anecdotique, mais c'est bouffer une barre de chocolat. Mais oui. ces séquences-là, elles m'ont tétanisé. Ou une pizza elles m'ont tétanisé moi c'est la scène, moi, la scène de la ah oui non non mais je peux te comprendre mais moi ça m'a je... franchement il a réussi à rendre aussi aussi violent la scène d'hyperphagie de, de Charlie à mon sens quasiment même aussi choquante que les scènes où ah, j'ai plus le nom du personnage dans Requiem for a Dream j'ai plus non plus <rire> j'ai pas envie de la bêtise de Jared Leto ou euh... de Jared Leto ouais. qui va s'injecter de l'héroïne. Mm. Pour nous, la norme va être plus de manger que de se piquer. Tout à fait. Heureusement, heureusement. Après, je ne ça... sais pas ce que tu fais dans ta vie privée. Oui, hein, non, mais... je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie privée. <rire> mais enfin, il a réussi à, vendre, à, à rendre ça aussi violent et pour avoir vu des crises hyperphagies, pour avoir fait des crises hyperphagies, oui, c'est aussi violent que de se piquer à l'héroïne. Parce que, émo émotionnellement et même physiquement, c'est hyper violent mm. et en soi et c'est pour ça que Darren Aronofsky est le réalisateur parfait pour ce film c'est qu'il arrive à faire ça mm. c'est qu'il arrive à nous dire regardez c'est une maladie les gens souffrent ce n'est pas simplement comme je disais tout à l'heure il est gros parce qu'il aime bouffer c'est ça est, non il souffre il, a, il, est, enfin, il, il est dans un processus psychologique qui fait que ça l'a à ça presque d'autodestruction même, même totalement d'autodestruction de parce que il mange pour mourir, en mmh, fait. Oui. Et... Non, c est, c est pour moi, c'est la mise en scène. Et ces deux scènes-là sont d'une force incroyable, tant par rapport au message que ça véhicule qu'à l'effroi que ça nous envoie, quoi. Exactement. Ah, mais c'est euh, là qu'on reconnaît, en fait, que Aronofsky, au-delà de, de savoir mettre en scène les films, c'est un mec qui est capable de mettre en scène l'humain dans ce qu'il a de plus, de plus violent et de plus, et de plus difficile avec lui-même. Mm -hmm. Et c'est moi ce qui m'a toujours marqué de toute façon avec Aronofsky, c'est que peu importe le film, c'est toujours des personnages qui s'autodétruisent, même si ici, encore une fois, c'est bien que je le remette en avant, ça n'est pas un personnage qui s'autodétruit pour annihiler son monde, mm -hmm. c'est au contraire un personnage qui veut juste s'annihiler lui-même comme pour se séparer en fait du monde qui l'entoure. Et c'est très intelligemment fait parce que, bah, notamment ces séquences-là, la caméra elle est constamment en train d'avancer vers le personnage tout doucement et de nous plonger dans quelque chose qui va vraiment nous mettre mal à l'aise mais pas mal à l'aise dans le sens où on voudrait sortir de cet endroit, dans le sens où vraiment on a envie de l'arrêter, on a envie mmh. de lui dire arrête de détruire, on sait très mmh. bien que, que c'est difficile mais tu as d'autres portes de sortie mais il y a, un, mais mais y a un côté où on sait aussi que au même titre que quelqu'un qui va prendre de l'héroïne, on peut lui dire d'arrêter, il arrêtera il pas, pas. Voilà. parce que, euh, bah, comme on disait c'est une maladie et c'est un symptôme qui fait que c'est impossible de s'arrêter, en fait, Exactement. au moment où ça arrive. Et puis, je rajouterais aussi cette espèce de cloaque dans lequel il vit, en fait. Son incapacité fait qu'il vit dans un appartement qui n'est pas propre. Ah bah non qui, ça, ça renvoie vraiment, pour le coup, à, à Requiem for Qui est mais... accompagné par une colorimétrie qui est très mais désaturée, très, très, très sombre. Gris. il pleut quasiment tout le film. Il pleut, tout le film ça, Hormis ah, la séquence de fin, il pleut tout du long du film là Il n'y a pas où, où, une séquence, on, oui, on a presque l'impression que c'est tout de nuit. C'est impressionnant, on a presque l'impression que tout le film se passe Alors de nuit. Alors qu'on sait que ça se c'est toute la journée oui c'est ça le film c'est vrai qu'on l'a pas trop mentionné mais est découpé en plusieurs mmh. journées est découpé en lundi mardi mercredi jeudi vendredi et, et ça euh, commence le matin pour finir le pour finir le soir. le soir ouais et là où requiem for dream a un côté quand même très lumineux vu l'endroit où il se passe euh, voilà c'est et vu aussi très, le côté euh, océan, très euh... et vu le côté très aveuglant en fait de la mise en scène oui, qui va appuyer dans le sens ça. où euh, là où euh, la bouffe est sombrée Mmh. L'héroïne fait monter, entre guillemets. Oui, ça. Donc il avait envie de c'est ça. Non, non, mais c'est impressionnant. C non, c'est. Ouais, moi, c le, ce décor aussi, moi, je le trouve vraiment réussi. quoi. Mmh. Euh, on peut appuyer aussi la musique de Rob Simonsen euh, Alors, c'est la première fois que Darren Ovnodowski ne bosse pas avec Clint Mansell. Euh, il avait bossé avec euh, <rire> Johan Johansson sur euh, Mother, mais Johan Johansson, entre-temps, est malheureusement décédé. Euh, Johan Johansson en plus qui lui avait composé un truc qui était limite expérimental parce que c'était pas de la musique, c'était une ambiance mm. Si vous écoutez la bande originale de Mover un jour, euh, bien fun à vous parce que c'est de l'ambiance <rire> euh, Donc là on est sur une musique beaucoup plus mélodramatique entre guillemets Mais pas dans le mauvais sens du terme Je sais qu'on utilise souvent le terme de mélodramatique comme étant euh, ça va appuyer les larmes, ça va faire chialer C'est un peu le cas mais c'est euh, une musique qui est... Très vicieuse, je trouve, par moments. Mm. C'est une musique qui use beaucoup des cordes, qui va utiliser des cordes très graves, très dures, très, très intenses. intense. Ouais, mais ça... Ça trouve, euh... Elle n'est pas violente. Ah non, non, non, elle, elle, est, glaçante. Est, elle mm. est glaçante. Elle est glaçante, mais il y a un côté je trouve très beau aussi, cette musique. Mm. Comme je te disais, ça me fait un peu penser à la musique de James Newton Howard. Ouais, je peux en fait, avec le recul, je comprends mm -hmm. pourquoi tu dis ça, parce que c'est vrai que... Des corps de cordes... Euh... Il y a un côté très Bernard Herrmann, quoi. Bernard Herrmann, c'était mm -hmm. un mec qui utilisait beaucoup des cordes pour justement faire ressentir plein d'émotions de, de plein de manières différentes. Il suffit d'écouter la bande originale de Psychos qui use du violon mm -hmm. autant de manière terrifiante que de manière très douce, très sensuelle, mm -hmm. très délicate. C'est un peu le cas aussi avec Rob Simonsen qui, là, a vraiment envie à la fois d'aller de chercher une contrebasse qui va vraiment amener un côté euh, très dur très glauque et d'un seul coup de passer sur un tout petit violon qui va nous mmh. amener très très haut très loin et c'est euh, ouais ça ça accompagne l'émotion ça me fait beaucoup penser à la musique du village oui dans un style complètement différent mais je comprends de la corde mais il y a quelque chose de ça mmh, je comprends je comprends pourquoi tu as fait le lien casting il faut en parler de ce casting Alors on va se garder le gros morceau sans mauvais jeu de mots pour la fin. Euh, déjà, il faut citer Sadie Sink, non, que je, je n'avais pas vu du coup en dehors de, euh, de Stranger Things, non, oui. euh, qui s'en sort ici très très bien. Elle a un très bon personnage, très ambigu en plus. J'espère qu'elle arrivera à jouer d'autres rôles, parce que ah. entre Stranger Things et The Whale, il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de pas changements. J'ai un peu l'impression de voir son personnage à certains moments, en fait, son personnage de Stranger Things. Ouais, Franché. je vois ce que tu veux dire. Sur certains aspects Et de jeu, c'est vrai que notamment ça J'espère que. Je pense que ce sera le cas parce que ça a l'air d'être une très très bonne actrice. Et, mais elle joue par bien Ah oui. Pour le... Non, non, elle est Et vraiment excellente. Hong euh, Cho qui joue Liz, donc mm. euh, l'amie la, slash aide-soignante de Charlie qui est vraiment, vraiment excellente. C'est une actrice, moi, que personnellement, j'avais juste vue dans Downsizing de Alexander même Payne. Même pas, même pas vraiment euh, vraiment. où Elle joue un rôle très caricatural, d'ailleurs, mais ça marchait super bien. Euh, là, je trouve la que la là, elle est... Elle est juste très, ouais. très sobre, c'est très... Très élégant, très oui. en douceur oui. Très en même temps attachant, émouvant enfin, C'est un très beau personnage euh, Samantha Norton joue Mary L'ex-femme de, de Charlie qui est vraiment vraiment excellente Samantha Norton elle, elle a plus rien à prouver de toute façon C'est vraiment une immense actrice Ty simkins qui joue donc Thomas J'avais un doute sur le nom Il mais c'est bien ça Il trouvais... a la gueule de l'emploi Il, Il a là. la gueule de l'emploi et Il a Il a quand même un petit peu de dialogue Mais je trouve que tout passe par ce visage et ce physique. Oui. Est-ce que je crois que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est le gamin qui jouait dans Insidious Oui, c'est le gamin qui jouait dans Insidious. Oh oui, c'est oui, oui, oui. ça Oui, il a grandi, Valentin. Bah, il a grandi, Valentin. Il a à... ah, ah, oui. ah, vieilli, Valentin. <rire> Insidious, c'était il y a 10 ans, c'était quasiment 15 ans. Aïe, ça fait mal. Non, non il mais il est... il est vraiment excellent Il pour est le vraiment coup, très, très bien choisi, je trouve. Et ça fait du bien aussi de voir que. Il a passé le cap enfant de film d'horreur. C'est ça, et il arrive à progresser, à proposer un jeu qui mm -hmm. est très mature. Et bien évidemment, il faut en parler. Du grand monsieur qui revient un petit peu d'outre-tombe, au vu de la carrière dernièrement qu'il avait eu. Mais Brendan Fraser, waouh Il avait eu un rôle dans Big Mouse c'est de la série animée pour notre Ouais, bah, c'est une voix, oh, c'est une, oui, une voix, oui, c'est oui, pas oui, une chose. Charrie, charrie. Mais tout comme il a fait plein de trucs entre temps, il a, oui. il a fait plein de petits rôles, mais c'est vrai que le voir porter à nouveau un film seul sur ses épaules, et ça puis, impressionne il quoi il a plus que le porter, là c'est transformer l'essai, c'est est, il est le film tu veux. Il est voilà, le film, voilà, clairement. il est le film littéralement. Il a ce regard, mais vraiment, il y a des scènes où on voit juste son visage et ses yeux, mais ses yeux... C est, c est, rien que ça, ça aurait pu me faire pleurer je pense. Ouais. mais il faut saluer aussi le gros travail de prothèse du coup qui a été fait mmh. quand même sur, sur son personnage mmh. qui est quand même vraiment impressionnant pour le coup on n'a pas l'impression que c'est des prothèses, on a l'impression que c'est lui. C'est assez saisissant, dirais mmh. que Brenton Fraser en plus c'est une montagne le mec oui. de base, donc tu lui rajoutes en plus des prothèses comme ça, ça se ressent encore ah bah, le plus. Le premier moment où il se lève sur son walker là, t'es là, oh, c'est une montagne. Ouais. Oui c'est ça. C est, c est... Vraiment, Et si je ne me plante pas, je crois que c'est vraiment sa taille en plus. Je crois qu'ils ont à peine appuyé plus que ça, mmh. le... ils ont juste joué sur un bien. décor qu'il a un petit peu tassé. Mmh. Mais sinon je crois que c'est sa taille, bon après il y a aussi le fait que les trois quarts des acteurs qui sont en face de lui sont petits à côté de Brendan Fraser. Mmh. Mais vraiment il dégage quelque chose, il a une posture physique. Moi ça ne m'étonnerait pas pour le coup, bon là on prend les devants parce qu'au moment où sort la vidéo on sera à 48 heures des Oscars. Ça ne m'étonnerait pas qu'il reparte avec la statuette parce que, même si je salue les autres interprètes qui sont dans la même catégorie, honnêtement, lui. Ouais, je pense il y a Elvis aussi à côté. A... Ouais, mais lui, il dégage quelque chose mm. qui, est, qui est plus ambigu et plus sensible, là où, dans, là où Austin Butler, dans Elvis, certes porte le film, mais il est presque à égalité avec Tom Hanks. Mm. Là, pour le coup, si on doit vraiment caractériser le film The Whale. Ça sera en parlant aussi grandement de la performance de Brendan Fraser sûr. qui caractérise le long métrage. Et j'avais un petit peu peur d'ailleurs, c'est un peu ma hantise depuis The Revenant, que ce soit un rôle à Oscar. Ah bah ça c'est le risque, mais et pour le coup il, il transcende ça. Là où dans The Revenant c'est le cas et ça m'a un petit peu fait sortir du film, même si j'adore ce film, là pas du tout. Mm. Là on sent qu'il est vraiment dedans et il l'a dit en interview hein, que ça a été un une bouffée d'air d'avoir ce rôle-là et de pouvoir re, re, se réinvestir autant dans un film et ça se sent ouais. du début à la fin. Mmh. Complètement. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de La baleine The whale. Euh, bah C'est vraiment un très très beau film. C'est un film que je pense important qui moi va me marquer dans euh, le, l'univers cinématographique que je, dont je me nourris, sans mauvais jeu de mots non plus, mais voilà, c'est... intense, hein, c je ne dis pas que je le reverrai tout de suite, hein tiens, tiens, tiens, <rire> Comme là, je te comprends <rire> <rire> euh, Mais c'est un film que j'ai envie de revoir. C'est un film que j'ai envie de revoir, parce que c'est un film qui, comme on a dit, est beau, apporte quelque chose de positif aussi, et qui est vraiment intense, et Regardez The Way. Ouais, voilà. je suis complètement d'accord avec voilà. toi, euh, hormis le seul défaut que j'ai pointé comme quoi par moment ça fait très pièce de théâtre, oui, tout est le ça. film est, est impressionnant. C'est à l'image de Brendan Fraser qui s'est complètement investi dans le rôle comme tu l'évoquais, c'est un film qui marque, c'est un film qui… Oui, même tout le casting en fait. Tout le casting, oui, oui. mais c'est vrai qu'on retient surtout Fraser, mais c'est vrai que tout le casting est bon, le, le film a une ambiance, le, a une construction, a un rapport à l'humain qui est très émouvant, très touchant, très sincère. C'est un film qui va marquer, je pense, les spectateurs qui le verront, pas uniquement par son émotion, mais par aussi ce que le film cherche à raconter. Mmh. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop évoqué, mais ce n'est pas uniquement un film qui parle d'obésité morbide. C'est aussi non. un film qui parle de rapports familiaux. C'est un film qui parle d'homosexualité. C'est un mmh. film qui parle de religion. C'est un film qui parle d'Amérique de manière très générale. On n'en a pas parlé, je voulais digresser un petit peu pour la fin. Vas-y. Allez, hein, en tant qu'on y est. Euh, là où Moser, on cherchait beaucoup, beaucoup, beaucoup de de sens de sens et de ce qui était caché derrière mais du coup j'ai eu un peu ce réflexe là euh, dans le film dans The Whale et j'étais là est-ce que les personnages sont une représentation avec ce jeune homme qui est la religion avec cette femme qui est la santé en fait et qui se coupe du coup enfin qui est la science oui. et qui se coupe de la religion avec ce personnage de Charlie qui est définitivement l'amour et le, toute la souffrance que ça peut représenter et cette, jeune fille qui est la destruction en fait. tout à fait et je, après je suis parti dans des, des mais on peut parler de de... on peut parler de ça on peut voir le film comme une métaphore de moby dick encore une oui, fois parce clairement. que c'est constamment évoqué tout le long du oui. film le film va vous ouvrir plein de portes d'interprétation oui. va vous ouvrir un grand moment de sensibilité Donc, vous l'aurez compris allez voir the whale de darren oui. aronofsky ça vaut largement le coup d'œil merci mon cher hugo avec une mise en garde quand même il faut être dans un bon mood quoi. oui voilà parce que sinon ça va ça va ça va faire mal piquer, là, hein. ça va faire mal euh, je pense qu'on va te revoir vite je sais pas encore pourquoi je sais que toi tu as une idée, oh, oui, mais une idée pour euh... un film légèrement différent oui légèrement différent euh, on verra si on aura le temps J'espère. et d'ici là tu, tu sais très bien que tu es la bienvenue ici euh, très bien. on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller oh, voir des oui. films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus Allez, salut. Non, pas sur cette vidéo-là. Bon, non, et puis en plus, tu on l'a déjà fait, donc euh, ça. Ouais, mais pour ceux qui n'ont pas eu la partie spoiler, du coup, mais si jamais il y a ça. eu un time code. Oh, oui, là, oui, mais pas pour cette vidéo-là, je peux pas. Oh, qu'il est gentil. Autant pour, est gentil. pour certaines vidéos, j'en ai rien à branler, euh, voilà, euh, mais là, non.